Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça la gueule académique. On veut gagner. On va tous nous montrer qui on est. Ensemble, on est yu GX, nouvelle génération. Salut à tous les Astralia, c'est Gabriel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite récap' d'ouverture des batailles du chaos. Alors, je n'ai pas eu les cartes que j'espérais. Donc, bien sûr, je vais. Euh, oui, je vais les vendre. Voilà, c est, c est, je préfère les vendre. Alors, j'ai fait mes recherches, ne vous inquiétez pas, j'ai tout préparé du sujet. Donc, on va commencer par Dark la Chameuse des Ténèbres Obscures. Côté 1,75€ sur TCG Market. Timé le Dragon Uni, côté. 1,25€. Soldat de la dimension des ténèbres côté 2 centimes. 2 berceaux en une... ions de ces de jard de glace. Donc c'est 2 centimes lune. Ensuite. Stilbergegia d'une Voilà. Côté 2 centimes aussi. Deux dictateurs D. Côté 20 centimes l'une. Contrat des ténèbres avec la licence de brevet. Côté 2 centimes. Première apparition libre ancienne. 1 euro. Intervention librement Première intervention. Donc, c'est intervention. Côté 18 centimes unité. Relique de la Dame Blanche Dogmatica. Et je vous fais. Cadeau de la carte, voilà, je vous fais la relique de la Dame Blanche Dogmatica, 18 centimes. Et je vous fais cadeau de, de, de la carte magique de, de rituelle. La fusion ultime, côté 30 centimes. des dégriffons donc des Griffon, c'est côté 2 centimes. Ensuite, Dragoire réaction aux yeux bleus. Bien sûr, celle-là, c'est côté 12 euros. C'est la plus chère que j'ai eue. Vision aux yeux bleus. Vision aux yeux bleus, côté 10 centimes. Magie Magifie. Magifi librement ancienne. Côté 10 centimes. Domaine Dimbo Forgia. côté 5 euros. Ah, quand même. Dragon Picure, côté 88 centimes. Alors, Gulin Bursty Bête Nordique, côté 2 centimes. Oui, j'ai tout. Excusez-moi si je regarde pas. Reversion. Réversion Dino Forgia. Côté 2 centimes. Voilà. Agirine Jatte de Glace. Côté 20 centimes. Et Hild Jalf. Relique nordique côté deux centimes voilà donc je vais vous demander un petit instant voilà, Hop, voilà. Hop. alors on va calculer donc Oui, je suis pas allé travailler parce que je suis malade. <coughs> je vais pas non plus vous... Voilà, donc, si vous me prenez la totalité, ça vous fait 23,30€, voilà, 23,30€, et il euh, faut, faut bien sûr ajouter des, des frais de transport, voilà, tout simplement. J'ai tout ouvert, alors, est-ce que dans les cartes communes, il y a des cartes qui vaut cher Je sais pas, je, je vais pas regardé ça, J'ai surtout, regardé les cartes. Bon, sur ce, les amis, je vous laisse, je vous dis à plus. Je vous souhaite une bonne journée. Alors, bien sûr, euh, je préfère vendre. Mon... Pardon, par Paypal. Parce que, voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'est Artimastra Nugio. Allez, ciao tout le monde. Yo, hey.